Pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler Moi je trouve que très souvent on devrait se taire, vivre en silence. Plus on parle, plus le monde ne veut rien dire. Peut-être, mais est-ce qu'on peut J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler. Pourtant ça serait agréable de vivre sans parler. Oui, ça serait beau. Hein. Non, c'est pas possible. On n'y est jamais arrivé. Mais pourquoi les mots devraient exprimer exactement ce qu'on veut dire. Ce qui nous trahissent Il y a ça, mais nous les trahissons aussi. On doit pouvoir arriver à dire qu'on a dire. Qu il faut qu'on pense pour penser. Il faut parler et pour communiquer, il faut parler. C'est la vie humaine. Je crois qu'on arrive à bien parler que quand. On a renoncé à la vie pendant un certain temps. C'est presque la, le prix. Mais là, des parler, c'est mortel. Oui, mais c'est une. Parler, c'est presque une résurrection par rapport à la vie, en ce sens que quand on parle, c'est une autre vie que quand on ne parle pas. Comprenez Et alors, pour vivre en parlant, il faut avoir passé par la mort de la vie sans parler. Oui, mais est-ce que penser et parler, c'est pareil Je le crois. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer dans la pensée ce qui serait la pensée et les mots pour l'exprimer. Analysez la conscience, vous n'arriverez pas à saisir autrement que par des mots un moment de pensée. Parler alors, c'est un peu risqué de mentir. Oui, parce que le mensonge c'est un des moyens de la recherche, je crois. Il y a peu de différence entre la bondeur, l'erreur et le mensonge. Mais le mensonge subtil, c'est souvent très peu distinct d'une erreur. Quelque chose on cherche, et puis on ne trouve pas le mot juste. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que ça vous arrivait de ne plus savoir quoi dire, et parce qu'à ce moment-là, vous aviez peur de ne pas trouver le mot juste. Moi, je crois que c'est ça. Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé le mot juste Dire ce qu'il faut, de façon à ce que ça soit juste, c'est-à-dire que ça ne blesse pas, que ça dise ce qu'il faut dire, que ça fasse ce qu'il faut que ça fasse sans blesser, sans meurtrir.